La fille de Tebboune quitte discrètement le ministère de l'Industrie. La scandaleuse ascension de l'actuel Wali de Mascara Abdelkalex et Youda. La FP cible des nouvelles attaques anti-françaises du pouvoir algérien. La fille de Tebboune quitte discrètement le ministère de l'Industrie où elle exerçait des missions depuis 2014. La fille du président Abdelmadjid Aboune a quitté très discrètement ses fonctions au ministère de l'Industrie où elle exerçait depuis 2014 en tant que directrice d'études, a pu constater Algérie Par au cours de ses investigations. En effet, Maha Teboun, l'une des filles d'Abdelmadjid Aboune, a été amenée à quitter ses fonctions au ministère de l'Industrie et des Mines le 25 mars dernier. Selon les sources d'Algérie Par, c'est son père Abdelmajid Eboune qui a demandé la fin de ses fonctions en tant que au cadre du ministère de l'Industrie, après avoir été ciblé par une polémique rapidement étouffée au sein du Sérail algérien concernant un fort probable conflit d'intérêts. En effet, au ministère de l'Industrie, plusieurs rumeurs ont circulé sur l'exceptionnel traitement de faveur, et les nouveaux avantages anormaux qui auraient été octroyés à Mahat Eboune dès l'arrivée de son père au palais présidentiel d'El Mouradia. Face à ces rumeurs persistantes, le président algérien a été sensibilisé par son entourage pour demander à sa fille de quitter ses fonctions, afin de ne pas se retrouver dans une situation où sa fille pourrait se retrouver au centre d'une prise de décision, où l'objectivité et la neutralité peuvent être remises en cause en raison de ce lien de parenté avec le chef de l'État. Il est à noter enfin que Mahatéboune a été nommé le 18 mars 2014 chef d'études à la division des études économiques au ministère de l'Industrie et des Mines. Sa nomination avait été officialisée à l'époque par un décret présidentiel signé par l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La scandaleuse ascension de l'actuel Wali de Mascara à Seyouda. L'actuel wali de Mascara, Abdelkalek Seyouda, a connu ces dernières années une ascension fulgurante qui cache en vérité de nombreux scandales politico-financiers. Abdelkalek Seyouda a occupé le poste de wali pour la première fois dans la wilaya de Batna, après avoir occupé plusieurs postes de moindre envergure. Auparavant, il occupait les fonctions de secrétaire général de la wilaya de Constantine et de directeur de l'administration locale d'Oran. C'est le 22 avril 2019 que ce Wali devient une personnalité publique connue en Algérie lorsqu'il est nommé à la tête de la très stratégique Wilaya d'Alger par le défunt président par intérim de l'État Abdelkader Ben Salah. À cette époque, Seyouda avait remplacé le sulfureux et controversé Abdelkader Zouk, ex-Wali d'Alger déchu à la suite du Irak en raison de son implication dans de nombreux scandales de corruption du clan Bouteflika. Mais il s'avère que le sieur Abdelkalek Seïouda est beaucoup moins exemplaire que le sinistre Zouk. Et pour cause, l'actuel wali de Mascara a tapé dans l'œil des dirigeants du pouvoir algérien en 2014, lorsqu'il était responsable de la commission de surveillance des élections présidentielles d'avril 2014 au niveau de la wilaya d'Oran. Abdelkalek Seïouda va abuser de ses prérogatives pour falsifier les résultats du processus électoral au niveau de sa wilaya. Afin d'offrir au candidat Abdelaziz Bouteflika Brigand un quatrième mandat successif le deuxième meilleur score national au cours de cette élection présidentielle face à son premier adversaire Ali Benflis. Cette performance lui avait valu l'estime des plus influents membres du clan présidentiel des Bouteflika. Et c'est ainsi que la carrière d'Abdelkalex et Yoda a pu décoller dans des circonstances totalement troublantes. Il avait été ensuite promu à la suite de cet épisode scandaleux secrétaire général de la Wilaya de Constantine, la plus importante Wilaya de l'Est du pays. À Constantine, il avait obtenu carte blanche pour manigancer dans plusieurs passations douteuses de marché public, notamment en ce qui concerne l'attribution du foncière industriel à des entrepreneurs ou des industriels algériens en quête d'assiettes foncières pour leurs projets d'investissement. À la suite de son dévouement pour le clan présidentiel des Bouteflika, Abdelkalex et a été promu Wali de Batna. Il entame ainsi son entrée fracassante dans le cercle restreint des hauts commis de l'État algérien. Le Irak et la chute des Bouteflika n'ont pas pu l'ébranler parce que le sieur Seyouda avait établi une très forte proximité avec l'ex-premier ministre Nourodine Bedoui, qui avait dirigé la troublante période de transition menant jusqu'à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. C'est d'ailleurs Bedoui, qui avait persuadé les autorités algériennes de confier à la fin avril 2019 la wilaya d'Alger à Abdelkalex et Youda. ce moment-là, il s'était engagé corps et âme pour orchestrer la répression du Irak à Alger dans le seul but de plaire et de séduire les nouveaux maîtres de l'Algérie nouvelle. Un travail pour lequel il avait été récompensé puisqu'il a été maintenu au lendemain de l'arrivée d'Abdelmajid Aboune au pouvoir dans ses fonctions de wali et muté vers d'autres wilayas du pays alors que son dossier est sale et bourré de scandales. Quel bel exemple de moralité et d'intégrité pour la Nouvelle Algérie. La L'AFP cible des nouvelles attaques anti-françaises du pouvoir algérien. L'agence France Presse, AFP, est prise pour cible ces dernières semaines par les autorités algériennes qui n'apprécient pas du tout les dépêches et informations diffusées par cette agence de presse internationale, concernant certains événements qui défraient la chronique en Algérie. Le ministère algérien de la Communication et la PS, l'agence de presse gouvernementale en Algérie. On réagit vivement au reportage diffusé par la FP sur la problématique des Aragas algériens qui fuient massivement leur pays pour atterrir sur les côtes espagnoles et européennes. Ce reportage qui retrace le parcours des Aragas algériens et décrit minutieusement les frustrations ainsi que la détresse d'une grande partie de la jeunesse algérienne a fortement déplu aux autorités algériennes. Au lendemain de la publication de ce reportage sur la migration irrégulière depuis l'Algérie vers l'Espagne, le ministère de la Communication a menacé mercredi l'agence France Presse de non renouvellement de l'accréditation et d'interdiction d'exercer en Algérie, au motif de ce qu'elles ont qualifié de campagne hostile et odieuse de l'agence de presse gouvernementale française contre le pays concomitante avec l'escalade de la crise diplomatique entre Alger et Paris sur fond des déclarations du président français Emmanuel Macron. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère algérien de la communication publié sous le titre, « L'AFP poursuit ses préjugés hostiles à l'encontre de l'Algérie en se dénouant des principes élémentaires de crédibilité et d'objectivité ». La FEP prouve une nouvelle fois ses préjugés hostiles envers l'Algérie en s'écartant clairement de la pratique médiatique et journalistique et en se dénudant de crédibilité, d'objectivité, d'éthique et de déontologie de la profession, souligne le communiqué du département de la communication. L'agence avait publié mardi un reportage sur la migration clandestine, irrégulière, depuis l'Algérie vers l'Espagne, sous le titre De l'Algérie à l'Espagne, les Araga migrants, prêt à mourir en mer pour ne pas rester au pays. Le dit ministère estime que l'AFP est devenue le porte-parole des lobbies connus et des cercles officiels qui nourrissent une haine envers l'Algérie. Le flux de dépêches mensongères et la désinformation diffusée par cette agence à des fins subversives, ainsi que ses démarches incessantes pour ternir l'image de l'Algérie et entamer sa réputation, sont autant de preuves qui traduisent son orientation douteuse et abjecte, souligne-t-on de même source. Nous demandons fermement à la FP de cesser immédiatement sa campagne hostile et odieuse contre l'Algérie, sous peine d'appliquer la loi en vigueur dans de tels cas, qui consiste à ne pas lui renouveler l'accréditation et lui interdire d'exercer en Algérie sous quelque forme que ce soit, a averti le ministère de la Communication. Hier mardi 26 octobre, c'est la PS qui s'est violemment attaquée à la FP en estimant dans une dépêche envoyée à tous les médias algériens que l'Agence française poursuit Arme du mensonge à la main, sa guerre par procuration contre l'Algérie, en publiant mardi sur son fil un reportage bondé d'un fox honté et de mensonges flagrants, une énième bévue qui entache son registre déjà riche de fake news destinées exclusivement à l'Algérie. Tout observateur averti n'est pas sans savoir que l'AFP s'est récemment érigé en appareil de propagande par excellence pour mener une guerre par procuration et se faire le relais de certains algérophobes qui digèrent mal la constance des positions historiques de l'Algérie vis-à-vis des causes internationales justes, et ses succès successifs en tant qu'acteur régional et stratégique du rétablissement de la paix de la sécurité et du consensus international, a fait remarquer encore l'APS dans un commentaire d'une violence inouïe diffusée à l'encontre de sa jumelle française l'AFP. Les procédés auxquels recourt ce média public français pour détourner l'attention des échecs en série de la politique de son pays dans un contexte électoral aux conséquences incertaines, sont connus de tous, tout comme ses efforts convulsifs de recherche d'une matière fallacieuse qui pourrait servir d'arme dirigée contre l'Algérie. Au service d'agenda hostile, a affirmé également la PS. Cette campagne de dénigrement et d'injures est un fait inédit dans les relations algéro-françaises. C'est la première fois que l'AFP, une simple agence de presse, est gravement accusée de collusion avec des lobbies hostiles à l'État algérien. C'est la preuve que les contenus et reportages de l'AFP inquiètent et dérangent particulièrement le régime algérien, qui craint l'impact préjudiciable. Sur son image à l'étranger de ces informations relayées ensuite par tous les médias internationaux les plus influents et suivis. Après avoir étouffé la liberté d'expression à l'échelle nationale, en soumettant les médias nationaux à une censure rarement égalée dans l'histoire contemporaine du pays, le régime algérien veut empêcher les médias internationaux de s'intéresser aux problèmes internes, du pays qui dévoile sa profonde incapacité à garantir la stabilité et le redressement du pays. Il est à noter enfin que la FAP est un organisme autonome doté de la personnalité civile au fonctionnement assuré suivant les règles commerciales. La FAP est totalement indépendante du pouvoir politique français qui ne peut en aucun cas influer sur sa ligne ou sa production éditoriale. La loi, numéro 57 32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France Presse précise que l'agence France Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information, elle ne doit, en aucune circonstance, Passé sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. La FP n'est donc aucunement concernée par l'agenda du Quai d'Orsay, la diplomatie française, et elle n'a aucun compte à rendre aux politiques français contrairement à la PS, qui est une agence purement gouvernementale en Algérie et obéit strictement aux orientations idéologiques et arbitraires du pouvoir algérien, sans tenir compte de l'indépendance éditoriale indispensable, à l'exercice du travail d'information